qui te remet dans la raison. Peu de chrétiens lisent la parole de Dieu lorsque ça fait mal. C'est pourquoi même lorsqu'on lorsqu est en train de prêcher, on touche un sujet qui a trait à notre caractère ou notre personnalité, on se braque. On a tendance à dire, il a prêché ça pour moi. Il a dit ça pour moi. Alors que la vie chrétienne, c'est une vie de processus. C'est une vie où tu dois tout entendre si cela a pour objectif de te changer. Et la parole de Dieu n'est pas là seulement pour t'encourager. Mais la parole de Dieu est également là pour te remettre à la lumière de tes actes. Pourquoi je parle du fait de dire que nous lisons que ce qui nous plaît. Et nous ne lisons pas la Bible dans son intégralité. Nous ne prenons pas des choses qui sont, qui sont importantes pour nous. Parce que peu de gens ont du mal à se mettre à la lumière de la parole. On a du mal à se regarder par rapport à ce que dit les Écritures. C'est pourquoi lorsque ce jour-là, le Seigneur disait à Ézéchiel, il a dit « mange le rouleau, dans ta bouche il sera comme du miel, mais lorsqu'il sera dans ton ventre, il sera à l'intérieur de toi, il aura un goût amer. » J'aimerais dire à une personne, même lorsque la parole de Dieu est amère, accepte-la. Elle te permet de grandir. Même lorsque la parole de Dieu te fait mal, accepte-la. Nous ne changeons pas, nous sommes devenus pires pire que des chrétiens. Pourquoi On a du mal à se regarder au miroir de la parole de Dieu. J'aime parce que David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. On accepte que cela soit une lampe lorsqu'on a la conscience que la lumière est là. Pour accepter que quelque chose change en nous, on doit prendre conscience de notre mal. Et pour connaître notre mal, on doit se regarder par rapport à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te dira que là, tu n'agis pas comme Christ. Combien de fois, enfant de Dieu, tu te réveilles le matin, tu prends ta Bible, tu lis. Encore, je ne vais pas aller dans les choses de méditation, lecture de la parole de Dieu. Combien de fois tu t'es dit cette semaine, je vais méditer sur un verset choses que tu dois prendre connaissance qui sont dans la parole de Dieu la parole de Dieu te donne des arguments pour faire face à certaines situations de ta vie la parole de Dieu te donne des arguments dans ta prière la parole de Dieu t'introduit dans la gloire de Dieu plusieurs personnes lorsqu'on lui dit que Dieu parle, il a du mal à comprendre comment Dieu parle tu as du mal à comprendre comment Dieu parle parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, nous avons de doubles identités. Pourquoi Parce que nous avons du mal à nous donner dans la parole de Dieu. Ou encore parce que nous lisons que ce qui nous plaît, ce qui nous attire, ce qui frappe à l'œil. Mais nous n'allons pas dans la profondeur de la réalité de Dieu. La vie de prière fera en sorte que tu croisses. La vie de prière fera en sorte que tu te développes. La vie de prière fera en sorte que tu avances. Comment peux-tu m'expliquer Tu es enfant de Dieu chrétien, mais tu as du mal à prier. La prière, c'est l'oxygène de ta vie chrétienne. La prière, c'est la respiration même de la vie chrétienne. Comment peux-tu dire que tu as reçu une personne sans pour autant le parler Comment peux-tu dire que tu as une personne en toi si tu n'as jamais entendu sa voix Comment peux-tu dire aimer une personne si tu ne sais pas comment il est, qu'est-ce qu'il a, comment il marche, comment il veut, qu'est-ce qu'il veut Je ne parle pas de la prière où tu viens, tu demandes. Je parle d'une prière où tu t'avances de Dieu juste parce que tu as envie de le contempler. Je parle d'une prière où tu viens, tu t'abandonnes à Dieu. Parce que l'essence même de la vie chrétienne, c'est s'abandonner à Dieu. Je parle d'une prière où tu oublies tout ce que tu as autour de toi. Tu oublies qui tu es, tu as juste envie de rencontrer une personne. Il y a plusieurs personnes qui disent dans ma vie chrétienne, je ne vis pas des résultats. On a peu de résultats. Et on a la tendance à dire, les églises ça ne va pas, le pasteur ça ne va pas. Mais j'aimerais te poser la question ce jour. Combien de fois tu passes ton temps dans la prière Dieu te donne 24 heures. 24 heures. Tu es incapable de lui consacrer même 5 minutes. Tu es incapable de lui consacrer même 15 minutes. Tu préfères passer ton temps devant la télé tu préfères passer ton temps devant WhatsApp J'aimerais nous dire en ce jour, une des choses que le diable utilise pour te déconnecter de la vie de prière, c'est les réseaux sociaux aussi. C'est une arme puissante que le diable est en train d'utiliser pour détruire la vie des enfants de Dieu. Plusieurs intimités des enfants de Dieu est détruites à cause des réseaux sociaux. Tu me diras, mais moi sur les réseaux sociaux, je ne, je ne cherche pas ou je ne fais pas des choses demain. Mais combien de temps tu passes Il m'est arrivé un jour, j'étais sur mon téléphone, j'étais sur WhatsApp, je ne sais pas ce que je faisais. Et au bout d'un moment, je regarde ma montre, je me dis, waouh, je suis déjà, ça fait une heure. Et ça m'a énervé, j'ai désinstallé tout sur mon téléphone. Sur mon téléphone, j'ai J'ai laissé que sur WhatsApp. Et encore, je fais l'effort d'y être moi. Pourquoi Parce que je suis capable de passer une heure là. Mais lorsque je me mets une heure à genoux, j'ai mal au genou. Mais j'ai jamais mal aux yeux quand je suis devant WhatsApp. Ça c'est l'emprise du diable. La vie chrétienne c'est une vie de principe. Et une vie de prière est une vie de principe. Si tu veux maintenir ta vie de prière en flot, tu dois te donner de principe. Tu dois apprendre à prier quand ça va. Tu dois apprendre à prier quand ça ne va pas. Tu dois apprendre à prier quand tout est bon et quand tout va mal. Tu dois apprendre à prier même lorsque ton corps te dit de ne pas prier. Tu dois obliger ton corps. Et tu restes la vie chrétienne. Ce n'est plus le corps qui te conduit, mais c'est ton esprit qui te conduit. La vie de prière t'emmènera à un autre niveau de la révélation de Dieu. La vie de prière t'emmènera à notre connaissance de la personne de Dieu. Et plus tu pries, plus tu as conscience de ton héritage en Christ. Plus tu